Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis assez content de vous retrouver aujourd'hui pour la simple et bonne raison que bah, ça fait déjà une semaine qu'on s'est pas vu mais que le marché des cryptos n'a pas évolué et je pense qu'il est important de porter quand même un petit message d'espoir. Il est clair que c'est difficile de rester optimiste dans une période de doute comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, que c'est la merde pour tout le monde et que toute personne qui croit en l'écosystème, c'est-à-dire beaucoup de monde, souffre en ce moment vous aurez toujours des gens sur internet qui vont vous dire oui non mais moi je l'avais anticipé j'avais déjà vu un bitcoin à 10 000 depuis 6 mois etc oui mais premièrement est ce que ces gens ont vraiment appliqué ce qu'ils ont dit et quand bien même combien sont ils est ce la majorité et pas du tout toute personne qui croit en l'écosystème ne pouvait pas anticiper exactement ce qui allait se passer. Et au-delà de ça, bien que tout ça soit assez catastrophique, qu'on doit pour la majorité encaisser quasiment du moins 50% sur son wallet, eh ben moi, je vois ça comme une opportunité. Et je vous encourage à faire de même. Combien d'entre vous, et peut-être même moi à une certaine période, disaient quand le Bitcoin était à 60 dollars Merde, mais pourquoi j'ai pas acheté quand il était plus bas Oh, si jamais il baisse à 30 dollars, je mets une valise dessus. Il faut que j'en achète. » Je pense au moins qu'une personne sur deux qui va regarder cette vidéo s'est au moins dit ça une seule fois, quand elle a vu le prix du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie à son top. Du coup, maintenant, une question se pose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur Pourquoi est-ce que tout le monde a peur aujourd'hui, ne serait-ce d'acheter qu'un tout petit peu de Bitcoin en se disant « c'est une opportunité, quand il était à 60 000, je me demandais pourquoi j'en avais pas acheté à 30, maintenant qu'il est à 30, bah, je sais pas, j'hésite, je me dis que peut-être que c'est fini. » C'est clair et net, c'est 100% psychologique. Il n'y a pas d'autre raison à cela, c'est juste qu'on a peur, donc nos choix ne sont plus rationnels. D'où l'importance d'avoir une stratégie, et lorsqu'il était à 60 000, votre stratégie, si c'était la vôtre, aurait été de se dire, il tombe à 30 000, j'en achète, point barre, peu importe ce qui se passe autour. Mais malheureusement, la majorité des gens ne font pas ça, c'est donc pour ça que je veux vous donner plusieurs points encourageants sur le marché des crypto-monnaies en ce moment, qui vous encourageront peut-être à faire des choix rationnels. Parce que oui, je peux comprendre que certaines personnes, surtout après ce qui s'est passé avec Terra Luna, et notamment l'UST peuvent se dire « Bon en fait, euh, les cryptos c'est juste euh, plein de systèmes de Ponzi accumulés, ça ne vaut rien, c'est même une bulle bah, ». Non, il y a quand même des signes qui ne trompent pas et qui prouvent que ce n'est pas qu'une bulle, ni un géant système pyramidal ou un système de Ponzi. Déjà j'aimerais commencer avec un point, c'est le fait que les plus grosses opportunités arrivent lorsque plus personne n'y croit. Souvenez-vous de la bulle internet, plus personne ne croyait à ça après les années 2002, et c'est ceux qui se sont créés en ce moment-là, comme Amazon, Facebook, etc., qui ont raflé la mise des années après. Oui, ça a pris 10-15 ans, certes, mais c'est après que c'est arrivé. C'est vraiment dans le creux de la vague que tout s'est créé et qu'ensuite, ça a explosé. Vous pouvez peut-être vous dire « Ah bah tiens, les cryptos, ça ressemble un petit peu en ce moment. » Mais bon, vous vous êtes peut-être pas encore convaincu. du coup, je vais continuer. Du coup, j'enchaîne sur mon deuxième point, qui est le fait qu'il y a une augmentation croissante de l'utilisation de certains projets crypto. Il suffit de suivre les données on-chain, que ce soit pour Bitcoin, Ether et d'autres crypto-monnaies. Il y a de plus en plus d'échanges, les volumes ne font que grimper. Il y a de plus en plus de création de wallets, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes créent des wallets Bitcoin, par exemple, pour stocker leur Bitcoin. Et par exemple, un réseau qui est vraiment utile de son de vue décentralisation et anonymisation comme monero ne fait que être utilisé de plus en plus d'ailleurs son prix a plutôt bien résisté à la baisse en plus de ça on voit qu'il y a de moins en moins d'argent dans les exchanges et que de plus en plus de gens retirent leurs crypto monnaies des exchanges pour les stocker sur des wallets ce qui montre que les gens commencent à intégrer la décentralisation et la notion d'entre guillemets de self custody de leurs crypto monnaie je peux même ajouter bah, tout simplement le fait qu'il y ait des pays qui intègrent des crypto monnaies en tant que monnaie légale donc notamment le btc au Salvador en République Centrafrique, c'est assez récent, et notamment bah, le Salvador qui en ce moment héberge 44 états pour les conseiller et leur montrer en fait la voie qu'ils ont suivie euh, avec l'adoption euh, du bitcoin comme monnaie légale. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Euh, dedans, il y a des box centrales qui sont réunies pour essayer de comprendre et d'en tirer des bénéfices. Donc ce n'est pas rien, c'est des chefs d'État, c'est vraiment du monde qui se réunit pour discuter de sujets sérieux relatifs au Bitcoin. Donc avec ce genre de réunion, on voit près de 44 États réunis au même endroit pour parler d'un truc central le Bitcoin. Est-ce que vous pensez vraiment que demain le Bitcoin vaudra 0 Moi je pense pas, c'est pas un conseil en investissement, mais bon, quand même une histoire de probabilité là. Bref, si ça vous suffit pas, j'enchaîne sur mon troisième point, et c'est par exemple le fait qu'il y ait des mises à jour importantes sur l'écosystème qui arrivent, et là vous le voyez venir, c'est Ethereum 2.0. C'est le passage du proof of work, donc du mining d'Ether vers la proof of stake sur Ethereum, qui est certes retardé, mais qui va finir par arriver, et on pourrait penser que cela va relancer le marché, ou au moins à minima éviter les chutes ou les baisses, parce que oui, là on est un peu dans le doute, on sait pas trop si ça va sortir, quel effet ça va être, mais si c'était une réussite, Ether risque d'exploser. On peut également noter l'apparition du RGB et du Lightning Network sur Bitcoin, des réseaux qui permettent de déployer des smart contracts sur Bitcoin, ce qui n'était pas possible anciennement, et ce que Ether a d'ailleurs à apporté comme WT par rapport à Bitcoin. Donc ça peut être une évolution absolument phénoménale qui ferait exploser Bitcoin, parce qu'en fait ce serait vraiment la super blockchain. Mais on a eu également le Lightning Network, le Lightning Network, Lightning... et il y a aussi le Lightning Network qui permet de faire des transactions ultra rapides à moindre coût sur le réseau Bitcoin. Wow. Si toutes ces raisons ne vous ont pas suffi, je peux encore vous en donner quelques-unes, comme par exemple les euh, données on-chain du Bitcoin qui montrent que en fait les plus gros porteurs de Bitcoin ne font que accumuler, accumuler, accumuler pendant ces phases de baisse. Parce que oui, si les plus gros porteurs vendaient pendant toutes ces phases, on pourrait se dire, ah mais en fait ils ont compris, ça ne vaut rien, ils s'en séparent, ils récupèrent leurs euros et leurs dollars puis se barre. Non, ces personnes-là, quand ça baisse, elles accumulent, elles ne vendent pas. Et oui, c'est les petits porteurs comme vous et moi qui paniquent s'elles, mais eux, ils ne font qu'accumuler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les nomme la smart money. C'est pas pour rien. Et enfin, dernier point qui est anecdotique, mais qui est notable, c'est le halving day du Bitcoin, donc le jour où la récompense des mineurs va être divisée par deux. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'elle a eu lieu, ça a été une dans une phase de bull market, ça a entraîné un bull market. Donc, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. C'est quelque chose d'important. En fait, le rythme du marché, disons les cycles, sont plutôt réglés sur les halving days du Bitcoin. Donc, peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu parce que ça va être dans deux ans, mais ça va arriver. Et d'ici là, peut-être que le marché aura repris des couleurs. Maintenant que je vous ai bombardé de bonnes nouvelles, je ne vais pas m'attarder sur les mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup, bien qu'elles ne soient principalement pas liées à Bitcoin intrinsèquement, parce que oui, c'est vraiment l'indicateur qu'il faut suivre, hein. je ne cesse de vous le rappeler. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Quel est le plan d'action Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Je ne sais pas. Alors que moi, je sais. On va éloigner cette peur dans le coin du canapé. On va la poser délicatement. Très bien. Peut-être juste un petit tac, un petit atémi par-dessus, pour lui dire qu'elle ne reviendra jamais et qu'on en a fini avec elle. Je mérite d'être aimé. Très bien. Je vous propose de vous donner trois étapes et conseils à suivre absolument si vous voulez réussir et sortir gagnant de cette période. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur le sujet où je vous ai quand même donné sept conseils, mais ceux-ci, je pense, viendront en complément de celle là Donc, je vous invite à bien les écouter, mais à voir l'autre vidéo avant. Et donc, le premier conseil, c'est d'être patient. Soyez patient, c'est hyper important dans ce genre de période. La patience, en fait, c'est la clé de la réussite parce que si vous n'êtes pas patient et que vous vendez trop vite, vous allez tout perdre. Si vous achetez trop précipitamment et trop vite, vous risquez bah, d'encaisser des pertes pendant un certain temps, et donc peut-être de revendre en paniquant. Donc, soyez patient et soyez prêt à tenir peut-être plusieurs années. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être patient. Eh oui, c'est le même. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, encore une fois, c'est d'être patient. Bref, en réalité, vous l'avez compris, il y a un seul conseil à vous donner, c'est d'être patient, parce que personne chopera le bottom, personne fera exactement les bons choix. Donc, achetez selon votre stratégie, soyez patient et viser long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire pour me raconter votre vie, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qu'on peut améliorer, me suggérer des sujets. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis peut-être que vous pouvez partager cette vidéo à votre entourage. Peut-être qu'elle leur donnera un petit peu d'espoir. Je sais que la dernière a aidé certains d'entre vous, donc j'en suis vraiment content. Du coup, bah, si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, partagez-lui. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao